Eh bien, ah, bonsoir à toutes, euh, je bonsoir je à tous. À... Non, non, Nina, il peut continuer à te parler. Donc euh, déjà, euh, émission Radar, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve pour euh, le premier jeudi, cette fois-ci, le premier jeudi du mois de janvier 2022. On est accueilli par euh, Nina, une poétesse euh, serbe qui... Qu on a changé d'année, donc qui est sur Paris, et c'est par son intermédiaire lors de notre dernière émission Radar. Mmh. Elle a évoqué le, le, le problème qu'il y avait en Serbie, un problème qui est à la fois écologique et social, pa, oui. par rapport à un projet de mine de lithium en Serbie par le groupe abominable RI. Glicic, oui. Voilà. Signalé, oui, voilà. Voilà, donc euh, Rio Tinto, donc c'est pour ça que sur. Euh, sur notre affiche, euh, on retrouve euh, à la fois je l'ai. Je l'ai, attendez, voilà, je l'ai là. Voilà, sur, sur la sur l'affiche, on retrouve euh, à la fois tout ce qui concerne malheureusement le, le lithium. Donc on voit à la fois les véhicules électriques. Euh, Tesla, oui. euh, une planche, un skateboard électrique, euh, euh, un, un véhicule monoroute, tous ces un... euh, ridicules, euh, ce qu'ils appellent les nouvelles mobilités, euh, bien sûr un drone, mais aussi bah, nos téléphones portables, nos tablettes, nos micro-ordinateurs, et on a aussi le côté euh, extractivisme avec l'or, donc euh, un bracelet en, en, en or rose. Donc cette émission, elle s'intitule... Oui. Euh, Terminé, peuple contaminé. Et. Voilà, je, donc je, f... je, je vais prendre soin de laisser le temps à chaque fois à Nina de traduire à, à notre interlocuteur beaucoup, qui va. Voilà, donc nous ça. allons. à ça avant de commencer comme c'est radio anarchiste direct à république je vais nous repasser un extrait d'une d'une de nos émissions qui et, et donc cette, cette cette émission elle aura l'avantage de nous remontrer ce qu'était le monde d'avant donc d'avant la crise de la Covid-19 parce que c'est une émission qu'on a tournée sur la place parisienne de la République avec mon ami Marc là, qui est derrière son téléphone portable et son stabilisateur le 19 décembre 2019, voilà, en direct de... L'entreprise de Gabriela Zapata, qui est Gabriela Zapata Non, ce n'est pas la fille de Zapata, c'est l'ancienne compagne de M. Evo Morales eh bien, elle a signé avec le gouvernement bolivien des contrats représentant des centaines de millions de dollars. Heureusement, en mai 2016... Un rapport d'enquête constatait que toutes les procédures d'attribution de contrats à l'entreprise chinoise CAMC se sont déroulées dans un cadre légal, dans un cadre légal. C'est un peu comme The Média, comme les rapports de Mélenchon avec son ex-maîtresse et les millions d'euros d'argent militant pendant la campagne pestilentielle de 2017 qui a permis au candidat du MEDEF d'être élu. Donc, question... La propriété privée devient peu collective et telle spoliation légale des peuples. Et oui, est-ce que le peuple bolivien s'est pas fait couillonner par Evo Morales Donc, si on dénonce le coup d'État qui a eu lieu contre Evo Morales, il faut bien comprendre que le terreau de tous les fascismes, c'est la corruption. Et donc, Lula, euh, Dilma parce, parce Rousset, bon au Brésil, de, ils ont fait euh, le lit de Bolsonaro. Et le sort des Indiens d'Amazonie, aujourd'hui, au Brésil, est il, il, est il est pire. Mais je peux vous dire non plus qu'il n'est pas meilleur qu'avant. Donc, arrêtons les conneries. Est-ce que c'est n'est pas CGTL qui construit des barrages à vélo montés Est-ce que c'est n'est pas une entreprise française, cotée au CAC 40 de ceux qui ont fait élire Emmanuel Macron, qui détruisent la forêt vierge, hein, pour que le monde soit great again. Là voilà la réalité. Donc l'entreprise chinoise CAMC Engineering gère l'usine de métaux alcalins, alors les métaux alcalins, on va citer le lithium, le sodium, le potassium, de Yuni, dans la province de Potosi, dont elle exploite les secours continentaux. Et donc on voit bien que les pauvres boliviens sont exploités par une entreprise chinoise qui a corrompu les morales et ce qui fait que ça a déplu à qui Ça a déplu aux capitalistes américains. Donc, je le répète, la corruption est le terreau de tous les fascismes. Mais aucune corruption ne peut justifier un coach militaro-industriel hyper violent, avec prise d'otages d'élus. Menace de mort et mise à sac de leur résidence. Parce que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a fait au ministre d'Evo Morales. Si Evo Morales et son ex-compagne sont des corrompus, eh bien ces ministres et le peuple bolivien, lui, il n'est pas corrompu. Lui, il subit les Chinois, lui, il subit les Américains. Et donc aujourd'hui, moi, en France... La dictature d'Emmanuel Macron, je ne la veux pas et je ne veux pas la justifier avec la corruption de M. Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon est un corrompu. Voilà. Et c'est pour ça qu'il va défendre le corrompu, nous là. Et aujourd'hui, les peuples sont spoillés par tous ces corrompus. Aujourd'hui, moi je suis heureux des Algériens. Où il y a une ville entière qui a refusé d'aller voter pour un indépendant de l'agence militaro-industrielle algérienne. Voilà, ils ont plus de confiance politique que les Français. Eh bien, tout ça, ça s'est fait comment Ces mises à sac de résidence et ces menaces de mort Eh bien, ça s'est fait avec la complicité militaire des États-Unis d'Amérique. On comprend mieux peut-être que l'entreprise YouTube n'apprécie euh, pas Orange Macronique. Et pour les plus grands profits des fabricants transnationaux, de nouvelles mobilités électriques. Donc les petits ponts qu'on voit en France se déplacer sur les trottoirs avec leurs trottinettes électriques, leurs trucs à deux roues, leur, leur, leur merde. Eh bien, non seulement ils sont responsables de la destruction écologique euh, de zones continentales en Bolivie, ils sont responsables des maladies graves euh, du foie et qu'est-ce qu'on l'étale, des pauvres ouvriers exploités. Et qui travaillent sur ces pour, pour non, non, extraire non, non. le lithium voilà, et non, non, non. pour faire soit les profits des Chinois, soit les profits des compagnies américaines. de au centre de la destruction écologique du monde, parce que tout simplement, exploatient sur rudnike, avec un peu ou un peu d'aluminium et tout ça, ce dont il y aura des Nina. Je vais te, je vais te laisser uh, nous, nous présenter ton ami qui va nous parler uh, depuis la Serbie, son pays. De, des bon. problèmes qu'ils qu ont actuellement par rapport à un projet oui, a Rio Tinto da, a se u u I sa nenad avec la histoire de Nenad Kamarad Glicic qui est un poète déjà et qui est euh, qui, qui dirige un centre culturel à euh, Kagoevac attention je voudrais ajouter que Kragujevac est très important parce qu'il était la première, la première ville qui a commencé la résistance contre Milošević et c'était les gens de Kragujevac qui sont instigés tout ça. Okay? Donc il y a une tradition, il y a une tradition de, de la pensée, que je dis ma tradition missionnelle. Nenad. Alors, Nenad, il voulait nous dans une conversation spontanée que je me suis dit que je me suis dit que je me suis je suis je je je mettre je vais Bonsoir, je vous remercie pour le, votre intérêt pour le thème. Oui. Uh, Problème uh, uh, Rio Tinto, en uh, Serbie, jest to zapravo najveći od svih ekoloških problema ko potencijalnih ovih opasnosti kojih trenutno ima znatno više trebalo bi možda pomenuti pored Rio Tinto kinesku kompaniju Zijin koja se bavi rudarenjem zatim također kinesku kompaniju Linglong koja se bavi proizvodnjom automobilskih guma ovaj kao i qui contrôlent les russes. Samo jednu sekundu ja moram da prevedem. A je vous dire que ce problème avec Yotinto est très très grand en Serbie en ce moment, mais il n'est pas le seul problème. Nous avons les uh, les compagnies chinoises, sa bolješ da porav što kineske kompanije. Zijing Xi Jing, une compagnie Xi Jing, Zijing, Drugu. Zijing euh, on Xi Jing, elle s'est bavée de la est Ling Long, elle s'est bavée de la production Alors la compagnie chinoise Ling Long qui produit les, les, les, les... pour les... pour les, les cars, pour les, les voitures, les... les, les euh, batteries Non, pas les batteries. Les pièces. Les pièces, les oui, les... les, les, les les le, le, tirs. Le, ti, ti, hein? Et Et qui est, un... est une... Ah, une l usine de fer, qui est aussi contrôlé par, par, le, par les Chinois, par les compagnies Chinois. Uh, ce moment-là, Rio Tinto est le plus concentré ah, ok, en ce moment Rio Tinto est complètement concentré, plutôt sur le Serbie de la Serbie de l'Ouest. Il a un plan pour obtenir de lithium pour les batteries lithium Jadarita, qui est le premier en Serbie a nom de la Serbie, qui ah, euh, en effet, la, la chose plus intéressante pour euh, la, la compagnie, pour euh, Rio Tinto, c'est qu'ils ont découvert en Serbie, à l'ouest, euh, cette euh, euh, mine qui s'appelle Yadarit. Yadarit, c'est euh, après la fleuve, il était nommé après la fleuve Yadar de, de Serbie et c'est un grand euh, chantier de lithium et quelque chose de très important čitava čitav proces de litijuma du jadarita ukazuje na to da que processus je zagađenje u tom procesu čak mnogo veće nego što je u tradicionalnim rudarskim procesima kakve je do sada na Rio Tinto le processus de, qui se fait euh, dans les mines euh, pour Yadarit euh, euh, montre ce processus euh, de, est, est beaucoup, beaucoup plus néfaste et beaucoup plus sale, pollué, que de toutes euh, les autres actions euh, de, Rio Le Tinto, de Rio Tinto a été dans les autres pays. Ljudi koji su profesori na na primer rudarsko geološkom fakultetu na poljoprivrednom fakultetu i na drugim fakultetima koji su upoznati sa ovim procesima na vrijeme reagovali uključili se u jedan opšte narodni pokret koji je nastao i na taj način znatno doprinesli jednom pravilnom informisanju široku de nombreux gens, de que tu veux que se ça a eu veliku ulogu grande stvaranju dans la création d'un je avec le et le OK. Kamarad je je euh, continuer en serbe mais bon, comme Aguiche je dis que c'est important que euh, dans ce processus découvert <coughs> heureusement on avait tous les professeurs de, de la faculté de <coughs> géologie et euh, <coughs> comment on d'agriculture ah, qui sont participés qui sont réagis qui sont s'éveillés et qui sont réagis contre euh, le processus d'obtenir le mine de Yadali, mais euh, que, que, que, que leur, leur soutien scientifique, évidemment, a aidé beaucoup de gens à euh, s'éveiller en Serbie et à réagir. Donc les professeurs, ils sont expliqués d'une façon scientifique et que, à quoi s'agit tout ça, qu'est-ce qui se passe chez eux et c'est a aidé beaucoup à allumer uh, un mouvement spontané parmi des de, de citoyens de la Serbie. <h ruler> plus <hurs> important pour lui, c'est c'est un très et Uh, C'est très okay. important. Ok, attends. Attends. Ok. okay. Uh, la chose importante est que, que ce mouvement a été très important, très grand, très cohérent. Et il y a de tous les partis de, de, de Serbie, de Serbie centrale, de euh, partie de l'Ouest, de, de Loznica, il y a les gens qui sont d'une façon pas pré, pas, pas vue auparavant, euh, un mouvement contre très forte mobilisation. Oui, très forte mobilisation. Voilà. Le mouvement a réussi à à ralentir cette opération de Rio Tinto et euh, pas complètement. Euh, bloké me ralentir le avancement. Mhm mm tako, e, tako što je taj pritisak koji je došao iz iz širokih mase uspeo da ovaj ubedi političare iz vladajuće partije da povuku dva predloga zakona koja su bila eh, po svemu sudeći odnosno kako se kako se sve ukazuje u javnosti eh, ovaj I poslovanje okay. sa ovom, ovim uh, hvala. Uh, donc, uh, il dit que effectivement, c'était un réussit assez signifiant. Uh, le mouvement qui était tellement grand et important qu'il a interpellé les politiciens. À, à présenter des lois, de voter des lois assez importantes, les lois qui auraient pu euh, encourager ou laisser faire, se laisser faire à Rio Tinto à faire ce qu'ils veulent. il y mm -hmm. <coughs> um, Une de, de ces deux lois qui était euh, de, de un facteur très important, la loi qui a touché, qui, qui a dit qui a été prévu que terrain est un terrain qui est un terrain qui et que c'est de en Ok, uh, cette loi il a parlé de, de, de possibilité d'avoir de, de, de la loi qui fait qui, qui, la propriété qui était dans de l'État d'exproprier et faire uh, à la bénéfice de, de tout le monde. <laughs> uh, pour tom, uh, euh, cette, cette, cette loi a garanti une possibilité que la propriété soit euh, arrachée à quelqu'un ou euh, reprise euh, juste dans quelques jours. Ils ont été spoliés très rapidement. Spoliation rapide, c'est oui, ça? Oui, spoliation rapide, oui. que nous avons la la euh, mais mais euh, effectivement cette loi qui, qui a donné une possibilité aux au propriétaires à, à, à arracher euh, d'une façon de spoliation de de d'effectuer de, de, la spoliation très vite ils sont arrêtés c'est cette loi et donc maintenant personne mention cet article cette loi comme si c'est comme, comme il n'était jamais présenté c'est lié à la forte mobilisation. Dali et dali est ima veze ili je tom velikom mobilizacijom, mobilizacijom na, naroda. Niko ne sumnja da je to tako, svi su ubeđeni da je to tačno, zbog toga što je ovo ušli smo u izbornu godinu, uh, izbori će biti u aprilu. Uuuh. znači za meseca, tako da OK. Uh, nous, nous sommes rentrés dans l'année um, de quand il faut voter. Ah, yeah? électoral. Donc, l'année électoral, électorale. Et donc, Kamal euh, pense que, que le, le fait que quelque chose est arrêté, ce serait très peu euh, populaire pour le dirigeant ou les dirigeants, les politiciens, s'il avait une telle loi. Donc en fin de compte c'est plutôt un moratoire qu ce qui est lié à des conditions euh, de politique électorale plutôt qu'une volonté politique de préserver l'environnement. C'est-à-dire qu'il y, y a une conjonction. La question que notre ami aujourd'hui pose est est-ce que c'est-à-dire que c'est à que cest peut être plus lié à l'intérêt des politiciens de neuspehs Nego, od njihove stvarno vraiment de i volontés et des intentions pour que ça ne s'arrête Nous pouvons seulement présumer quels sont leurs motivations, mais en plus de cette peur de la des élections, il y a un autre c'est que cela se 20 ah, i, ja. Ja, oui, c'est bien de, de, de les politiciens qui sont au pouvoir, mais um, ce n'est pas seulement leur peur d'électoral, de, de, de, de mais aussi, uh, ça vient aussi d'un mouvement entre uh, deux couches des de, de, de niveaux de, de politiciens qui sont au pouvoir. Um, par exemple, il y a une partie de Rekovac qui se nalazi 20 20 km de donc, donc, et se donne. Une traductrice simultanée. Ok, on fait faire le mieux. Uh, dans cet endroit, Rekovac, on avait 20% de politiciens ou de partis politiques qui étaient absolument contre l'action oui, de, de, de, de mine, de, de, de, de faire les mines. Et au Drugondel, là la chose importante uh, dans cette partie de Serbie, par exemple, on avait tous les, tous les membres de, de, de, de, de, de la mairie de, de Seine c'était euh, soit il était le membre des partis de Vucic, le président de SP, soit euh, de Dacic, mm -hmm. uh, qui, qui est l'autre... Euh, ce n'est pas, pas vraiment l'opposition, mais l'autre candidat. candidat. Oui, le candidat. Uh, Comme partout. Okay, oni su, oni su se sont se souprotestavili svojim partijskim rukovodcima, to je, to je suçtine. Ah, tous les, les deux, <coughs> les politiciens locaux se sont rébellés, effectivement. Tous les <coughs> deux, euh, même s'ils sont puissants et pas vraiment bienveillants pour pour le peuple, ils sont tous les deux sont décidés à protester, à manifester. Da. <coughs> mm -hmm tako da je sada čitao stvar u jednom zastoju, ali je potpuno jasno da Rio Tinto još uvijek nije otišao iz Srbije i ne planira. Zapravo se na neki način su se samo malo izmenile pozicije, njihove pozicije c'est pas, extra, euh, il n'est pas vraiment, Rio Tinto n'est pas éliminé, parce qu'il est toujours là, il, il, ne va pas, il ne va pas partir, mais quand même euh, le processus est ralenti et euh, tous les points qu'ils qu ont voulu euh, faire, ils sont silencieux maintenant. Acuda, euh javile pojavili su se zahtevi u javnosti da se oni potpuno isteraju iz Srbije u ovom trenutku vladajuće strukture ne žele to da urade zato što se pravdaju time što bi morali da plate nekakve penale, kazne na osnovu ugovora koji su do sada potpisivali. Da. voilà, qu'est-ce qui se passe c'est que Uh, en ce moment, personne ne peut chasser vraiment uh, Rio Tinto parce que les politiciens, ils ont peur à, à, à dire maintenant vous partez, on a marre de vous et tout ça, parce qu'ils ils ont peur à payer tous les pénals, pénalités, parce qu'ils ont signé pas mal de contrats avec uh, Rio Tinto. Donc, uh Kraj. Mm -hmm. uh, donc, en ce moment, il y a un moment de la pause, de, de, un moment de silence, mais. Uh, tout le monde ressent que ce n'est pas la fin, qu'après que ce moment, on va entamer encore une espèce de bataille, mais peut-être plus grande. Et sur, sur place, eu, euh, il y, y a déjà eu des excavations, il y a déjà eu des gestes euh, techniques et industriels, qui ont euh, des arbres euh, abattus, euh, on parlait d'expropriation, de spoliation. Euh, la situation sur place, Uh, uh, factuellement, uh, pour uh, soit les, les gens, les, les agriculteurs ou les habitants, uh, est-ce qu'elle a déjà des retombées uh, négatives avec uh, déjà des implantations techniques qui ont déjà transformé le paysage et, et, et, et aménagé uh, autrement uh... Ok. Uh, uh, nominal, d'ailleurs već kako izgleda teren konkretno pejzaž da li je on već izmjenen da li su tu dovedene recimo ekipe koje su tehnički posekle drveće ili upropastile već teren kako to izgleda Mislim, mi ovako, časkamo, ne o nekim da se još istraživanja planovi postoje bilo je po tim planovima pred, da bude naseljeno nekoliko desetina hiljada ljudi iz zapadne Srbije da, zbog zbog tih rudnika međutim ne jedino što sada može da se vidi jesu rupe u zemlji jako malog prečnika od recimo nekih 15 centimetara. pejzaž nije izmenjen uh, nisu još I znači počeli ti rudnici da rade sa kaleminom pa počeli mani... da, da je litu. najbolje da se stvar zaustavi pre nego što rudnici uopšte budu otvoreni Da. Euh, bon, euh, peut-être comme j'ai essayé à dire qu'il euh, n'y a pas euh, des de dommages trop grands. Il y a certains trous qui sont, qui, sont, qui sont dans le paysage, dans le terrain, qui sont... Euh, ils ont fait de la prospection, donc ils, ils ont euh, pris des échantillons, oui. euh, ils, ils, ont, ils ont creusé pour faire oui. de la prospection, pour connaître la, la richesse, en, en particules oui, par million mais, de, de mais lithium. Les mines, les mines ne sont pas encore établies, on n'avait pas les extractions de, de mines, euh, c'est au niveau de planification, ou, euh, je ne sais pas. Je, et là, je et sais dans pas le oui. c'est une, une mine à ciel ouvert dans le, dans le projet est-ce que c'est une mine à ciel ouvert Est-ce que ça va être comme, comme en Espagne, un gigantesque trou euh... A Dalie to euh, kao špani recimo gdje euh, napravljena jedna ogromna, rupa za um, Ne. Nije pas na <laughs> No, Da su ljudi, na vreme, euh, euh, svoj pokret, il dit que les da gens oh, sont vraiment féroces. Dans beaucoup de pays, quand ils sont venus à faire la programmation, le planning, que les gens étaient tellement féroces qu'ils sont les chassés à chasser, pas, pas chasser, mais, mais, mais euh, arrêter à faire les travaux euh, préparatoires. Préparatoire. D'accord. Donc, donc, la, la, la, la donc, donc là, actuellement, les, on est dans une phase où, euh, je dirais, nous, au niveau euh, euh, citoyen du monde, anarchiste, il faut mobiliser les gens pour euh, signer la pétition. Euh, parce que plus il y a une pression euh, politique forte des populations, euh, plus on a de chances de faire reculer euh, les investisseurs de Rio Tinto. Okay. Uh, Pete, uh, Roger, Pete, dali smo mis na tu fazi, gdje još vredi da mi sad svi potpisem pishemo velike peticije da bi se ljudi organizovali i da da bi isto odreagovali. To to je još, to je moguće ovoj fazi. Oui, il pense que c'est cette phase-là que nous pouvons écrire les pétitions et demander que ça s'arrête, qu'il demande un travail sérieux. Par, par rapport à ça, moi, on, on avait avec Marc déjà euh, par le passé interviewé des jeunes Guyanais parce que le, la France, enfin les, les politiques, je dirais l'ensemble de la classe politique française euh, considère euh, les ex-colonies françaises comme des départements donc euh, on a des lois européennes sur l'environnement mais pourtant on cède des concessions notamment pour des mines d'or euh, sur des territoires euh, autochtones euh, à, de manière limitrophe à, à des réserves et euh, et, et donc euh, là, je vais passer une vidéo où on, on parle justement de tous ces problèmes, euh, notamment par rapport aux mines d'or, où carrément en Guyane, 20% de l'énergie électrique sera consommée par la mine d'or, par le projet de mine d'or, alors que les gens eux-mêmes euh, sont en déficit euh, au niveau de l'énergie et des infrastructures. Donc c'est important de bien comprendre que ce qui se passe aujourd'hui au cœur de l'Europe qui s'est déjà passé par le passé parce que Rio Tinto est, est, est de, a pour origine une mine en Espagne euh, à ciel ouvert, énorme euh, qui pose encore des problèmes environnementaux aujourd'hui ils sont aussi responsables euh, d'une guerre civile euh, euh, Rio Tinto euh, une guerre civile qui a eu lieu entre 1980 et 1990. Okay. Euh, C'est la guerre civile de Bougainville, en Papouasie, Nouvelle-Guinée. <laughs> voilà. Euh, euh, C'est la histoire. La euh, euh, uh, uh, est en train de On est maintenant la phase, en fait, en France, qui s'envoquent le problème qu'on a dit, comme je la de rudnik, de rudnik, troši 20% energije, lakiče energije i svega, koji uopšte nema za stanovništu tamo koji živi, uopšte oni nemaju mislim da da da uključi za struju i sve to, ali sve ide znači na taj rudnik. E sada ovde se sve pišu peticije i um, parce je les još ont uh, se smatra en znači ne jednom bivšom kolonijom Francuskom, de i dalje mais kao de se en de ne mettre en train de se mettre en train de se mettre en train de se mettre en train de se de L'extractivisme déstabilisé... On entend des les jeunes autochtones de Guyane qui nous parlent euh, pour eux de ce qu'a représenté le projet Montagne d'Or, qui non. a été abandonné, mais qui a changé de nom. C'est peut-être d'ailleurs ce qui se produira euh, en Serbie... Euh, pour le, on change le nom, c'est-à-dire on revient avec un autre nom un peu plus tard en espérant que les esprits euh, seront calmés donc là je vais passer cet extrait euh. okay, donc, donc ça c'est en, en octobre 2017 oh. ah octobre 2017. je suis Vanessa de la Généssis Totale de I'm Donc with Alan, je suis venue avec Ivan qui is qui violence, who will va également parler du d'Or. beaucoup, Dire, euh, par rapport à tout ça, c'est vrai que lors, le samedi dernier on a eu le, le séminaire, on va dire ça comme ça, la conférence où on a pu rencontrer nos frères, nos frères amérindiens de toutes les autres nations, euh, on a pu constater quand même qu'on a les mêmes problématiques, <rire> et c'est vraiment troublant parce qu'en fait même de la façon dont on, dont on parle, on voit que la France ne fait pas du tout mieux, elle fait même pire donc euh, il y, y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais laisser la parole à Alan. bonsoir. Alan, pareil, ma jeunesse autochtone. Moi je suis là pour pouvoir représenter euh, tout simplement cette jeunesse qui est florissante là-bas, parce qu'il euh, faut dire que la Guyane, c'est un département où euh, il y a 30% de chômage pour les jeunes. Euh, la population elle est telle qu'elle est, cosmopolite. Et, et aujourd'hui, bah, il se trouve que nous sommes sur une terre d'inégalité complète soit au niveau de l'éducation, de la santé, des infrastructures, de, de, de, de tout ce qui est simplement fondamental. Et c'est pour ça qu'au mois de mars à avril dernier, il y a eu un soulèvement du peuple, tout simplement peuple guyanais, parce à ce niveau-là, justement, je ne parle pas du côté amérindien, mais je parle vraiment du côté guyanais, ou là, les kushinengi, on va, il y une cause qui est tout simplement louable, et humble, parce que les inégalités sont, sont, sont trop fortes. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, sur euh, la Guyane, elle fait décoller des fusées et dans l'intérieur de la Guyane, ils n'ont même pas accès à, à une 3G potable, on ne même jamais pas encore parlé de wifi, oui, ni même de fibre optique. Donc euh, Tout ça, on l'a dénoncé, on se contente. Les accords sont en, sont en voie et, et on est là pour respecter le tout et faire avancer les gens, tout simplement cette Guyane. Alors sur place tu dis l'octone et autochtones, il y a une convergence des luttes. Non, complètement, aujourd'hui la Guyane c'est une cause euh, qui, qui touche tous les secteurs. Donc euh, peu importe la couleur des gens et des personnes, on se doit tout simplement de... On ne pouvait rien dire. Peut-être que d'autres, euh, nos parents, nos arrière-grands-parents ont lutté pour que ça ne se fasse pas. Mais euh, aujourd'hui, on est là et on peut dire que c'est n'est pas possible, en fait, de, de, de, de vouloir détruire. ces 32 stades de France, apparemment, euh, le, le projet Montagne d'Or. 32 stades de France, moi, j'ai du mal déjà à voir un, hein, ce que ça représente. Donc, 32... Ouais, se limiter aux populations actuelles ce que ça va avoir comme impact aujourd'hui mais l'impact futur. Euh, je sais pas si vous avez. Voilà, et l'impact futur. Et Je ne sais pas si vous avez vu euh, la note sanitaire de Macron là, pour son déplacement euh, en Guyane aujourd'hui. Enfin, la note sanitaire dit, il conseille, il préfère prévenir les journalistes qui vont se déplacer la semaine prochaine. qu'il ne faut pas qu'ils boivent l'eau. L'eau n'est pas potable en Guyane. Donc si l'eau n'est on, le, on le remercie, puisque justement, en fait, montagne. Parce qu'il y a déjà, il y a effectivement, des problèmes avec euh, le mercure, le cyanure et tout ce qu'il y a dans notre eau. Et, euh, et c'est pas possible, quoi. Et là, effectivement, on, on s'aligne tous euh, pour dire non. Toutes les populations euh, et surtout ceux qui en vivent et qui, et qui, et qui, euh, et qui bénéficient, qui glorifient la Terre. Alors, projet Montagne d'Or... Comme tu l'as dit, 400 mètres de profondeur, 2,5 km de long, 500 mètres de large, ça va générer 24 millions de tonnes de poussière durée. Il est frontalier de la plus grande réserve de biodiversité. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça C'est impensable. C'est impensable parce que 1700, je crois, euh, 1700. Euh, espèces oui. d'arbres différentes a en Guyane. Bien, voilà, des Donc, euh, c'est n'est pas possible. 90% de la biodiversité de la France. Tout, France voilà, voilà. Et, et, France, et France, voilà. 90% de la France et 50% de la Guyane, quand même. Donc, euh, si on reste en Guyane, c'est 50% de la biodiversité de la Guyane. Donc, derrière, en fait, mmh. euh, surtout hein, quand on a un gouvernement qui nous dit oui, il faut penser biodiversité, il faut penser écologie, il faut penser plein de choses, mais apparemment, non, tout, mais tout ça, c'est pas pour la Guyane. Voilà. Donc euh, on va on va passer la parole euh, à Nina et à son invité. Mais là on le voit bien, il y a le double langage. C'est-à-dire il y a le Grete Tout le monde parle d'écologie, tout le monde parle de biodiversité, mais réellement les grands projets industriels sont des projets de, de destruction euh, environnementaux. Euh, je dirais de manière intrinsèque, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une volonté de détruire la nature, c'est qu'aujourd'hui, on, on nous a habitués à avoir des, des, des besoins technologiques qui fait qu'on a besoin de cuivre, on a besoin de lithium, on a besoin de, de chrome, on a besoin de nickel, bon, ça c'est tous les problèmes de la Nouvelle-Calédonie et tout ça, ce qui fait qu'on est entouré de, de technologies euh, et, et, de, et de procédés techniques qui contiennent en eux-mêmes euh, la destruction de l'environnement. Alors, est-ce qu'il ne faut pas poser le problème à la source même Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas entièrement recycler les, les métaux et les matériaux, tout en sachant, notamment au niveau de l'or, qu'aujourd'hui, le plus grand gisement aurifère, ce sont nos décharges, ce sont nos décharges publiques voilà, et, et donc ces politiques-là doivent être mises en avant partout parce que sinon euh, rien ne changera et j'ai bien l'impression malheureusement que euh, les, le, le but de toutes les organisations politiques c'est justement de faire en sorte que rien ne change et que si les peuples ne reprennent pas leur destin en main, eh bien euh, euh, leurs conditions de vie vont être de pire en pire. Voilà, je te repasse la parole Nina. Ah, bon, Roge, ro, bon je suis je suis d'accord c'est-à-dire déjà là, je déjà je pense déjà même chose. Okay, je suis déjà là, je suis déjà là, je suis déjà je suis déjà là, je suis déjà là, je suis déjà là, je suis déjà je suis déjà je et ce mêmes ekolozi écolozi političari koji recimo de on dopušta da se toliko zagadi se njegova de ili njegov de sve to. de se téléger, ne žele téléger, oni nisu neki zli se koji de žele da zagade se téléger, de se téléger, de se téléger, Zašto mi znači toliko se zagadilo sve to i da zašto bi se kopale sve te rude koje toliko uništavaju planetu i ljude i sve to samo zbog malog profita je eto to njih zanima ne zanima je konkretno da ubiju nekog kao Ninu ili ne da ili šta znam nije u tome stvar da ah, I don't know. Ne, ne sais pas ce que tu dois ajouter quelque chose. Ah, il y, y a Pierre qui qui veut ajouter ah, quelque chose parce il a dit Pierre, que, que, que dit, je ne suis pas d'accord. Je, ben je, je ouais. m'oppose et donc je vais laisser la parole à, à Pierre à, à notre opposant Pierre Berachkovsky notre dissident. Que, que c'est jamais fini, la, la lutte continue, c'est jamais fini, mais la chose importante est, que je me en ouvrage, non, la chose importante est qu'on a commencé euh, cette bataille et que la bataille n'était pas perdue. On n'était pas, pas en train de pleurer, mais on avait certains résultats qui sont obtenus. Moi je, je pense surtout ce qui est bien ce soir, c'est que. On déclenche quelque chose d'interpopulaire parce que euh, mm. il y a beaucoup dans la destruction tout comme dans les gens qui prétendent euh, préserver l'environnement ce, ce sont des instances internationales et, et nous on est contre les nations contre les national, je nationalistes, contre les nationalistes, et contre qui niveau global. Et donc on est pour la création des mouvements interpopulaires. Interpopularité. Oui, et nous sommes tous il y a des problèmes problem Il y a des problèmes de la population. C'est Le Pen et puno tous les zaista qui ont été dans cette. se non, voilà. Et, et, et, et, et, et voilà et donc nous, on est pour le boycott de Paris 2024 euh, pour toutes ces euh, instrumentalisations internationales qui, euh, ah, qui, sont, qui sont là pour euh, faire euh, euh, croire au peuple euh, qu'il se passionne pour euh, des choses dont il n'a strictement rien à faire et qui vont lui être nuisibles et qui va payer de sa poche en plus. Ok, je ce qu'on dit, c'est qu'on que nous, nous 2024 et Paris et toutes les, les qui ne sont pas internationales. je pense une question de la guerre, les Olympiques, les Olympiques, les à la en région parisienne, on a eu des, des jardins euh, euh, ouvriers u qui ont été détruits pour le passage Paris, non seulement avons nego pola la grade est la et les n'ont Je n'ai pas le travail à Srdjan et à tous ceux qui ont mon livre a un peu plus problème, Я никак бы не мог сказать. Верил я и в Бога, или скорее, я не отрицал Бога. Но какого Бога, а бы не мог сказать, не отрицал я Христа и Его учение. Но в чем было Его учение, я чуже не мог бы сказать. Теперь... Единственная, истинная вера моя. в я была вера в совершенстве войне. Но в чем была совершенство в войне? И какая была цель его? Я был, не мог сказать. Я страдался, совершал от себя. Ум всем вену. Я учился всему, всему, и на что на меня жизнь? J'ai staré vie, je suis en train de me donner vie, Alors, nous, on, on, nous sommes toujours en direct et, et, et pendant que notre amie Nina traduit, eh bien, moi, je vais, je, je vais revenir euh, sur un dernier, un dernier extrait. C'est-à-dire que on va euh, passer cette fois-ci en 2018, le 21 juin 2018, en pleine Coupe du Monde de Football. Et nous, nous devisons avec Gérald Lebrun à propos d'extractivisme. Voilà, donc j'y retourne. Ça, la fête de les... ah, voilà, Ça, hop. i prema svim religijama i ali u jednom trenutku zaista smo se malo pobunili protiv svih C'est une pratique assez habituelle en tout le continent. En Colombie, ça devient inquiétant parce qu'il y a eu... Euh, alors, je n'ai plus le nombre exact de victimes de l'année dernière, mais c'est de l'ordre de 180 sur l'année 2017. Sur la seule Colombie Sur enfin, la seule Colombie. Après, il faut rajouter et le Brésil et, et tous les autres. Le Brésil est en tête de liste. C'est le, le premier. Euh, au point de vue des... des du nombre de morts. Du nombre de morts. Ensuite, et la Colombie, là, démarre très très fort, ce mois de janvier, c'est un tous les deux jours. Donc, euh, voilà, ils en sont déjà une vingtaine euh, depuis le début de l'année Le 1er février, il y en a déjà 20 en Colombie. Ouais, non, bah, oui. Donc, évidemment, ça, enfin, personne dans la presse, même pas nationale. Hein. Là-bas, Bogota, ils savent pas. Bon. Tout se passe bien dans les campagnes, d'abord ça va très bien en Colombie. Julie's a c'est abondant, les principaux gisements sont dans cette région c'est pas le salaire et les salaires, les grands salaires andins du nord de l'Argentine et du sud de la Bolivie donc voilà donc euh, en résumé avant de, avant de se quitter je pense qu'il euh, faut réfléchir à nos actes de consommation euh, et à leur influence justement sur ces politiques euh, étatiques et interétatiques d'extractivisme et donc on l'a vu pour l'extractivisme et puis euh, par rapport au boycott euh, de, de, euh, des Jeux Olympiques 2024 euh, pour moi il est, il est aussi important d'arriver à, à, à organiser justement euh, des boycotts de tout ce qui va euh, contre euh, nos intérêts et actuellement il y a eu euh, une pétition euh, pour le pass vaccinal qui est, qui est, que j'ai signée je ne vais pas dire que je regrette de l'avoir signée mais elle a pour origine surtout l'extrême droite enfin, des gens qui instrumentalisent euh, un problème sanitaire à des fins politiques alors qu'il existe une pétition euh, depuis 2021 donc de, depuis le mois de juillet 2021 sur le site de l'Assemblée Nationale et donc cette pétition, elle regroupe que 26 000 signatures, un peu plus de 26 000 signatures, alors qu'elle appelle, euh, donc vous voyez en bas l'adresse la, de cette pétition, je vous invite à la signer, elle appelle au respect euh, de la résolution européenne 2361 du 27 janvier 2021, donc euh, laissez-moi vous lire ça, c'est très court, alors la résolution 2361 du Parlement européen votée le 27 janvier 2021 par tous les pays de la communauté y compris la France prescrit une attitude respectueuse des libertés qu'elle énonce clairement dans les paragraphes suivants, donc le paragraphe 7.3.1 de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner si elle ne souhaite pas le faire personnellement. Et l'article 7.3.2, de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne simplement pas vouloir se faire vacciner. Voilà, donc, eh bien, euh, j'espère que vous nous soutiendrez. Quand d'autres nous emmerdent et je vais vous donner rendez-vous ben, euh, au premier jeudi du mois de février 2022 pour une prochaine émission Radar dont je ne connais pas encore le thème mais que j'espère beaucoup plus drôle parce que on a, on a franchement besoin de... De se divertir les zygomatiques. Le prochain thème de radar, ça devrait être le, les jeudis de Pierre ah, les, alors Tous les jeudis, on se réunit pour Pierre Merechkowski, place de la République amateur. Moi, je pense donc, la, le titre donc, de la prochaine euh, émission. Les jeudis de Pierre Jeudi, euh, Le premier jeudi de février, ce sera. Les jeudis de Pierre Le jeudi, de, ce sera le jeudi de non, Pierre les Non, tous les jeudis pendant 10 ans au moins. Oui, Ensuite, mais là déjà, ce sera le jeudi de Pierre non, ce bien, je Voilà, Donc on, voilà, on... Bah, il, il, tu, tu oui. seras obligé d'être là alors. Non, ouais, ouais. Bah, non pas forcément. Je bah, tu... bah pense que je vais être en prison comme Ali. Ah, tu peux venir ouais. avec ton hérisson. Oui, euh... ouais, mais ça serait bien qu'il y, qu y ait un truc plus tense. De, de... Justement, on ne sait pas ce qu'on demande en fait. Je ne sais pas ce qu'on demande. C'est les jeudis pour Pierre Marchkowski, mais on ne sait pas. Parce que je ne suis pas en prison, tu vois. Puis je suis vacciné 20, 24 fois. Euh, j'ai trois masques, un PPR, un PPQ, le Q -code, je le Q-code, je réponds au Pôle emploi, je, EDF, la banque, l'ordinateur, tout, tout est en ordre, et juste, je intégré, intégrer, quoi, tout est en ordre. Ah, mais... tu as eu le conseil de, de, de prendre ta retraite La retraite, oui, alors, voilà. Ah oui, ah, ah, oui d'ailleurs, voilà. même Pôle emploi, non, je, ça c'est un scoop. Ouais, voilà. Alors, j'ai été, été sommé de répondre au téléphone de Pôle emploi, mais j'ai dit que, que moi j'ai des paniques. Et parfois, le téléphone, je, je le coupe parce que, comme j'attends quelqu'un m'appelle, ça m'angoisse. Donc, je le coupe. Et j'ai des crises de panique. Je l'ai dit, bon. Donc, j'ai fini. J'étais obligé d'avoir un rendez-vous fixe à une heure précise, sinon j'étais radié de Pôle emploi. Donc, j'ai dit à la personne au téléphone, déjà, ne m'a pas pris à 10h, mais 10h30. Donc, après, je suis allé à l'agence locale. Enfin, il faut faire tout un bordel. Là, je suis assez efficace parce que je connais assez bien les rouages de, de la bureaucratie et de l'administration. Donc, ils ont fini par me dire, mais non, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas radié, vous êtes là. Donc, bah. voilà. Et cette, cette personne me dit. En fait, je vous appelle, vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous cherchez du travail. Ah bah oui, bien sûr, je cherche du travail, sinon je suis radié. Et elle me dit en fait, bah voilà, il faut que vous preniez pour vous préparer votre retraite maintenant. Donc, elle m'appelle pas pour me bien chercher du travail, mais pour préparer ma retraite. Et si je ne prépare pas ma retraite, je suis radié oui. Radié de Pôle emploi C'est la, et... voilà. la retraite ou radié Voilà C'est la retraite ou radié C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas pour mal de c'est retraite ou radié Et, et, et si et vous êtes donc, à Pôle emploi... Le 1er février, moi, voilà. je suis officiellement à voilà. la retraite donc, donc, Pôle emploi, je suis en retraite Je suis février. sommé, non voilà. pas de chercher du travail par Pôle emploi, je suis sommé... De prendre ma retraite! Alors, hier, ma retraite! Hier, voilà. c'était l'anniversaire de mon fils aîné Gaël. Voilà, voilà. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire d'une amie commune, Amandine Ferrando. Donc, ah, euh, joyeux ah, anniversaire, Amandine. Pierre, s'il te plaît. Ah, ah, joyeux anniversaire, ah, Amandine. est un oiseau. Et, et ah, demain, oiseau. ce sera l'anniversaire d'une amie ah. euh, que j'ai pas vue depuis 7 ans, qui s'appelle Lucie. Voilà. Mais Donc, tu la connais, Amandine? Non, mais on, on s'est croisés une fois sur un tournage, tu ah. te rappelles? Oui, elle était, elle était, elle était venue euh, tourner avec nous. Tu sais, quand, quand, quand tu avais répété et qu'on qu avait tourné avec Nina, avec euh, Bernard serre sur une scène. Euh, ah, ah, ça y est, je me souviens. Ça y est, tu te souviens, voilà. Mais voilà, voilà. Amandine est un oiseau euh, rare. Voilà. Je ne peux pas dire Et la NPE ne peut pas comprendre ses qualités. Voilà. Parce qu'elle est sommée de ne pas prendre sa retraite. Et moi, je suis, moi, ça y est, je serai officiellement à la retraite le 1er février. Voilà, ça, ça, me, fait bien, ça me fait bien plaisir parce que, justement, le et, et Pôle et emploi Macron, arrêtera de m'emmerder. Et Macron va devoir subir la retraite de service. Ça sera très dur. Voilà, la retraite de service, c'est ouais, toujours euh, très, très, très, très compliqué. Donc, ça, voilà. Ça, ça, ça, euh, il, va laisser, note, il va laisser les prix. Notez bien euh, cette adresse que vous voyez en bas de votre écran. Euh, c'est très important de signer cette pétition parce qu'elle euh, elle permet euh, simplement de... Bon. De resituer les choses euh, dans leur euh, légalité et de voilà. ne pas écouter tous les messmakers, euh, fût-il le premier magistrat d'un pays. Voilà, et eh bien, Marc, franchement, je te remercie. Et puis, ouais. ben voilà, euh, à début février, premier jeudi de février, pour la prochaine émission qui sera Donc le jeudi, jeudi de Pierre-Marie. jeudi. Les jeudi. Les les jeudi. 20, je le mettrai au pluriel. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Les... À tu autorisation à la préfecture, les jeudis, de... tu es sur le même modèle, non Tu envoies la même chose à la préfecture. Au lieu de mettre Ali, tu mets Merachkovski. Les jeudis, nous serons 10 avec une banderole, tout bordel et Non, je vois sais pas, ça serait bien. Hein. Pas pour pas se